Bienvenue dans ce tutoriel où je vais te présenter comment créer une page coming soon pour ton site internet en utilisant la plateforme Showit. Une page coming soon est quelque chose à avoir lorsqu'on construit son site internet pour éviter que les visiteurs ne voient ce qui se passe, ne voient un site à moitié construit, à moitié cassé, quelque chose qui pourrait finalement les dérouter. Une page coming soon, Peut finalement aider à convertir même si ton site n'est pas encore en ligne à tes visiteurs pour ça il va falloir l'optimiser un petit peu et je dirais qu'il y a plusieurs points à mettre en place sur une page coming soon pour qu'elle soit efficace il faudra par exemple inclure bien sûr le nom de ta marque peut-être ce que tu vas proposer mais également un bouton contact ou un formulaire de contact pour que les gens puissent peut-être te poser déjà des questions si tu souhaites augmenter ta liste d'abonnés à une newsletter, si ça va faire partie de ton business, si tu as besoin à un moment donné du newsletter, n'hésite pas à mettre déjà un cadeau gratuit ou quelque chose qui pourrait engager tes visiteurs à s'abonner pour justement obtenir peut-être un petit cadeau gratuit et faire déjà partie de ta newsletter et surtout être tenu au courant du lancement de ton site. Et enfin, la dernière chose que tu peux inclure, ce sont les liens vers tes réseaux sociaux car peut-être que si tu n'as pas de site ou que si tu es en reconstruction de site, tu es peut-être visible quand même sur les réseaux sociaux et les gens peuvent te retrouver sur place. Et les gens peuvent, et les gens peuvent te retrouver sur ces plateformes. Voilà pour cette petite introduction sur les pages coming soon. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle de Califrame.com. Je crée des sites internet Showit et WordPress pour les indépendants et les entrepreneurs afin de les aider à développer leur activité en ligne. Et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va voir comment ça se passe dans Showit pour créer donc une page Coming Soon. Nous sommes ici dans l'interface Showit et on va donc créer notre page Coming Soon. Pour ce faire ici à gauche dans Page, on va cliquer sur le petit plus et on va cliquer sur Add Blank. Page. Ça nous permet donc d'ajouter une page, elle est en bleu ici. Donc la page en bleu, c'est la page sur laquelle on est actif, sur laquelle on va avoir donc la main. Et on va commencer déjà par la renommer pour l'appeler autrement. Donc on peut l'appeler Coming Soon tout simplement euh, ou Avenir si on veut le mettre en français bien sûr. Mais on lui donne le nom qu'on veut mais un nom qui est parlant pour qu'on puisse quand même la retrouver facilement dans nos pages. Une fois que notre page Coming Soon est créée, on va aller donc dans l'onglet qui s'appelle page qui va nous permettre de réaliser nos canvas. Donc on peut très bien réaliser une page Coming Soon avec un seul Canva où on va avoir un seul écran avec par exemple une image, où on va juste marquer Coming Soon, etc. et nos informations dessus. Après, les pages coming soon, maintenant, évoluent un petit peu. Et en plus, avec Shovit c'est très facile euh, de faire des sections supplémentaires. Et donc, en général, on voit des pages coming soon qui sont un petit peu plus améliorées et qui sont sur plusieurs sections. C'est ce que je vais construire ici, aujourd'hui. Donc, euh, j'ai déjà ma première section qui se trouve ici et pour laquelle je vais mettre un, un background, histoire de rendre ça un petit peu plus joli. Donc, je vais choisir une image pour mon background et je vais aller la chercher dans ma bibliothèque. Je vais faire comme si c'est une page une soon pour une professionnelle qui travaille avec les huiles essentielles et je vais donc mettre ça en place. Donc, je choisis comme image dans le Canva background, une image qui va me servir d'image de fond. Je peux recentrer un petit peu. Là, il y a un petit peu de blanc si je ne veux pas qu'il y ait un petit peu de blanc. Voilà, hop, je recentre un petit peu en jouant avec euh, ce petit curseur. Et ensuite, je vais tout simplement écrire les informations qui m'intéressent pour prévenir le visiteur qu'il y a un site qui se prépare. Donc, je vais rajouter un titre qui sera donc le titre « Coming soon ». Je vais en changer la couleur puisqu'ici, apparemment, par défaut, il est en noir. Je vais le mettre en couleur plus claire. Je vais l'appeler « Coming soon ». Même si c'est en anglais, on peut bien sûr l'écrire en français. Maintenant, ce terme est quand même très connu en français. On sait très bien que c'est un site qui va arriver bientôt lorsqu'on met coming soon. Donc, on peut très bien l'écrire en anglais si on le souhaite. Euh, voilà, j'ai changé un petit peu le style de la police. Je vais le grossir un petit peu plus pour que ce soit vraiment bien visible. Et puisque je connais déjà ma date de lancement, donc soit on peut essayer de mettre un petit compteur. Euh, ça, ça peut vraiment se faire avec du code qu'on va récupérer en ligne. Je mettrai le lien en dessous vers des, des compteurs qu'on peut retrouver en ligne. Si on souhaite mettre quelque chose d'interactif avec un petit compteur qui tourne, on va utiliser donc ce qui s'appelle embed code et on récupérera un code voilà, sur un site pour mettre son petit compteur. Donc ça, ça sera dans la description de l'article dont le lien sera sous cette vidéo. Euh, moi, je vais mettre une date. On, voilà, je vais utiliser le subheading que pareil, je vais mettre. En couleur claire et je vais mettre euh, lancement le 8 janvier, Hop, le 18 plutôt. Donc, je mets ma date. Je vais la mettre un tout petit peu plus grosse parce que là, je trouve que ça passe un peu inaperçu. Voilà, et je vais mettre ça en alignement à gauche. Et ensuite, je vais donner quelques petites informations sur mes spécialités et ce à quoi mon visiteur peut finalement s'attendre. Donc, il va apprendre que je suis une professionnelle qui s'occupe des huiles essentielles. Et donc, je vais lui donner ces informations grâce à un petit paragraphe. Donc, je peux très bien écrire un petit paragraphe. Je vais l'aligner. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais choisir bien sûr du blanc et je peux écrire bien sûr ce que je veux. Ici, donc, je vais dire que je suis spécialiste en huiles essentielles. Je prépare un site dédié à ma pratique pour vous permettre de prendre soin de vous au naturel. Ça donne déjà quelques informations au visiteurs qui arrivera sur le site. Si je souhaite qu'ils prennent contact avec moi, je peux ajouter bien sûr un bouton de contact. Donc pour ça, il suffit de rajouter une forme. On va choisir un rectangle ici. On va l'aligner encore une fois. Hop. On va le redimensionner. Un tout petit peu plus petit. Je vais le changer de couleur en allant dans les couleurs. Je vais choisir une couleur plus claire. Et je vais mettre du texte pour mettre le mot contact. Hop. Contact. Tac. Je vais le mettre en noir cette fois-ci pour que ce soit visible dans une autre police. Voilà. Et je vais me donner un petit peu d'effet à ce bouton en choisissant des coins un petit peu plus arrondis pour que ce soit un peu plus doux. Voilà, un petit peu plus... C'est ça qui vient avec Showbit, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser. Donc, j'ai un début de page Coming Soon qui montre que le lancement est prévu pour bientôt. On voit Coming Soon en gros, donc on sait qu'il y a un site qui est en train de se préparer. On donne des informations sur le pourquoi de ce site, sur ce qu'on va y trouver, sur ce que le visiteur va pouvoir lire et découvrir sur ce site avec un bouton de contact auquel on pourra lier une URL par exemple, tout simplement avec notre adresse mail. On va aller donc « Click action » sur un « Show it ». On va choisir soit d'amener vers une autre page qu'on aurait créée avec un formulaire de contact, soit amener vers une URL, peut-être un formulaire de contact qu'on a ailleurs. On peut très bien mettre également son email et dans ce cas-là, on va cliquer sur « Email » et on va rentrer son email directement sans que ce soit plus compliqué que ça. Voilà, par exemple, moi je renseigne mon email ici et la personne, lorsqu'elle cliquera, ça ouvrira son fournisseur de mail et ça lui permettra donc de nous écrire un mail directement. Mais sur cette page, j'ai envie d'ajouter quelque chose pour convertir peut-être le visiteur et faire en sorte qu'il fasse partie déjà de ma liste d'abonnés à la newsletter. Donc je vais aller euh, ici et je vais rajouter une section. Je vais donc ajouter un blanc Canva et une autre section donc apparaît en dessous. Je peux laisser blanc ou je peux mettre une autre couleur bien sûr, là j'ai choisi une couleur qui soit un petit peu moins dure que le blanc. Je vais ensuite euh, rajouter des éléments sur cette section. Donc si je veux mettre en place un Flubi, je vais montrer peut-être le visuel de ce Flubi. Donc je vais aller chercher moi dans ma librairie, euh, Media Library des mock-up, sache que cette librairie de mock-up, c'est quelque chose que je vends en tant qu'add-on Show 8 sur The Template Stylist, quelque chose que tu pourras trouver là-bas et qui te permettra d'avoir directement donc, des mock ups d'iPhone, d'iPad, etc. Directement dans Showit. c'est assez pratique. Donc, je vais aller sélectionner un iPad, un iPad horizontal et je l'ajoute à ma page. Donc, j'ai maintenant mon mock-up qui est en train de se préparer. Je vais le faire un petit peu dépasser ici, ce qui donnera un petit peu plus de dynamisme à ma page. Et ensuite, je vais... Alors, on peut mettre soit le visuel de son Freebie, soit moi ici, pour ce tutoriel, je vais aller choisir une photo. Hop Add to page. Et je vais donc moduler ma photo pour qu'elle corresponde bien à mon mock-up d'iPad. Tac Je modifie un petit peu pour que ce soit assez réaliste, que ce soit assez centré. Ça me semble pas mal. Je vais arrondir juste un tout petit peu les coins, pas 10 pixels parce que c'est un peu trop. 4, ça me semble pas mal. Et on a notre mock up ici. Maintenant, je vais rajouter du texte pour inciter les personnes donc à s'abonner à ma newsletter. Donc Hop, télécharge ton guide. C'est un petit peu gros. Je vais rétrécir un peu la police. Et je vais la modifier. Puis, je vais ajouter autre chose. Donc... 8 huiles essentielles pour toute la famille. Je vais placer ça ici. Je vais augmenter mon texte en 25. Je vais l'aligner à gauche. Je vais ici modifier mon interligne qui est beaucoup trop grand. Je vais le mettre sur 1.4. J'aligne. Alors, ce qui est bien sur ShowIt, on le voit quand on déplace, il y a des petits guides. Ça, ça se règle avec ça, avec le, sl le slapping, le, les guidelines, etc. Donc, c'est une petite option qu'on peut cocher sur ShowIt. Et ça nous permet donc de voir si les choses sont vraiment bien alignées. Ensuite, on va mettre ici son formulaire de newsletter. Pour te donner un petit aperçu ici, je suis sur Flodesk. Et je vais récupérer un formulaire ici. Donc, je clique sur Embed, ça va me permettre de récupérer des codes, alors je choisis le head code et le inline code, je vais mettre les deux, et je choisis dans Showit le module Embed code qui se trouve ici, je vais le placer en dessous, en l'alignant bien sûr, je pense que je vais avoir besoin d'agrandir un petit peu ma page, et ensuite je vais dans Embed info, custom code, et je copie-colle donc le code que j'ai récupéré. donc D'abord le header code, ensuite le inline que je vais mettre juste en dessous. Je passe une ligne et je sauvegarde, ce qui fait que mon formulaire apparaît ici. Bon, là, le formulaire n'a pas été paramétré dans Flowdesk pour être sur une section claire. Donc le prénom et l'email sont marqués en blanc, mais ça, ça se modifie très facilement dans Flowdesk. On peut choisir toutes les couleurs, les couleurs du bouton, etc. Donc il euh, n'y a aucun souci par rapport à ça. On peut donc faire la même procédure, que ce soit avec Mailchimp, avec ConvertKit, on peut récupérer ce type de code et ça nous permet de mettre très facilement un opt-in de newsletter donc sur notre page Coming Soon. Hop, je vais l'aligner un peu mieux et le mettre comme ça. Ensuite, je vais décider de montrer que je suis également disponible sur les réseaux sociaux. Donc, je vais rajouter une section tout en bas que je vais mettre dans une autre couleur. Donc, j'ajoute encore une petite section que je vais faire beaucoup plus courte cette fois-ci. Je vais la mettre en noir et je vais mettre du texte où je vais dire aux gens qu'ils peuvent me retrouver également ailleurs. Je vais choisir bien sûr une autre couleur pour que ce soit lisible. En attendant, retrouve-moi sur et je vais rajouter mes icônes de réseaux sociaux. Je vais laisser un petit peu plus de place. Alors, pour ajouter des icônes de réseaux sociaux, on va ici, on va cliquer sur « icône. On voit qu'il y a une icône qui se met. Je vais bien sûr la modifier pour que ça corresponde à mes réseaux sociaux. Donc, imaginons que je sois sur Instagram. Ensuite, que je sois sur LinkedIn et que je sois sur Pinterest. Voilà, ça me permet donc d'ajouter mes icônes de les redimensionner un petit peu, d'utiliser l'alignement pour bien centrer tout ça. Et si je souhaite qu'elle soit un petit peu plus visible, je vais juste peut être changer la couleur en mettant une couleur un petit peu plus peps pour que mes visiteurs repèrent que j'ai également des réseaux sociaux. Hop, J'aligne bien tout. Je suis bien au centre, je suis bien au milieu et ainsi, mes visiteurs ont donc la possibilité, lorsqu'ils arrivent sur cette page Coming Soon, d'avoir pas mal d'informations. Ils vont savoir que mon site va être lancé à une date précise. Ils vont savoir que le site est effectivement en construction pour le moment, mais qu'ils peuvent me contacter. S'ils le souhaitent, ils peuvent télécharger mon guide pour déjà avoir un aperçu de ce que je propose et être tenus également au courant du lancement puisqu'ils seront sur ma liste d'abonnés. Mais en attendant, ils peuvent également aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà une page coming soon assez complète et elle va donc te permettre de pouvoir travailler sur ton site en coulisses tout en faisant attendre de manière assez confortable finalement les visiteurs qui arriveront sur ton site pendant que celui-ci est en construction. Une dernière précision, ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, mais n'oublie pas que sur Show 8, tu peux bien sûr régler la version mobile. Donc là, si je clique, on va voir que la version mobile ne ressemble à rien. C'est normal. Là, on va pouvoir donc la modifier Canva après Canva en cliquant sur les trois petits points, en choisissant Layout mobile et ça va nous permettre de choisir des options qui vont nous aider à paramétrer plus facilement donc notre version mobile. Et on va pouvoir donc mettre en place donc cette page Coming Soon également sur notre version mobile en la rendant vraiment agréable pour nos visiteurs, en faisant en sorte que donc ce site soit bien sûr responsive puisque ça c'est très important pour les sites internet aujourd'hui. C'est même essentiel, un site internet qui n'est pas responsive est pénalisé par Google, ne l'oublions pas donc, on va pouvoir, grâce à Chauvite, mettre en place tout ça, faire des petites modifications. Là, on voit que mon texte ne sera pas forcément très lisible. Donc, on va peut-être ajouter un aplat un petit peu plus foncé derrière en transparence pour pouvoir moduler ce texte. Mais dans tous les cas, on va pouvoir donc proposer une version mobile qui va être agréable à nos visiteurs et qui va donc leur permettre également de naviguer de manière agréable et fluide sur cette page afin de prendre contact avec nous ou de s'abonner à notre newsletter. Une fois qu'on a mis en page notre page coming soon, on n'oublie pas bien sûr de la publier. Et la dernière chose très, très importante à prendre en compte, c'est que cette page coming soon, pour que les gens arrivent directement dessus lorsqu'ils vont sur le site, il va falloir la signer en tant que page d'accueil. Il va falloir qu'au lieu de cette petite icône qui représente une page, on ait une maison. Pour ça, on va cliquer sur les trois petits points ici. On va cliquer sur Set as Homepage et on, a, on aura donc notre page Coming Soon qui va être disponible dès que les visiteurs arriveront sur notre site, sur l'URL de notre site internet. Voilà donc pour ce tutoriel concernant la page Coming Soon sur Show 8. Sache que si tu souhaites prendre un shortcut, si tu souhaites prendre un raccourci, cette page Coming Soon est disponible à l'achat sur mon site. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Mais dans tous les cas, ça reste très simple d'en créer une sur-show 8. Grâce à ce tutoriel, j'espère que je t'aurai aidé. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines publications. A bientôt